Je n'arrive plus à me regarder face à un miroir, à part pour vérifier que mes fringues s'associent bien et pour donner l'impression que je prends soin de moi, pour donner une belle image de moi, pas donner l'impression que ce visage n'est que l'apparence que je donne et non la vérité. Personne ne sait et peut imaginer à quel point je suis perdue, mal dans ma peau, dans mon corps, tellement je mets cette pensée dans un coin de ma tête pour paraître heureuse, pour ne pas qu'on me pose de questions, qu'on s'inquiète, au fil du temps. Personne ne le saura vraiment au fond, car cette carapace qui me, pro qui me protège, qui n'était qu'un simple accessoire avant et qui est maintenant devenue une partie de moi, sera toujours là. Elle sera de plus en plus forte, solide, au fur et à mesure des difficultés que je supporterai au fil de ma vie et des années. Si quelqu'un arrive un jour à faire enlever cette carapace et la jeter pour ne pas qu'elle revienne, je ne sais même pas comment je serai vraiment et si je lui en voudrais ou pas. Je pense que c'est un texte qui peut toucher tout le monde. Euh, sur le fait que je pense surtout pendant l'adolescence on est tous un peu comme ça à, à avoir du mal à, à supporter son corps. Est-ce que euh, toi ça te parle l'idée de porter un masque euh, Oui, bah, je l'ai fait pendant de longues années de, de cacher euh, ma sexualité parce qu'on ne on sait jamais si ça passe ou ça ne passe pas. On s'entend bien avec tout le monde, mais le jour où on le dit, est-ce qu'au est qu final, on ne nous tourne pas le dos Et euh, je pense qu'on a peur de, de perdre des gens euh, qu'on pense chers. Alors que finalement, s'ils nous tournent le dos, c'est que, que finalement, c'était pas des bonnes personnes. Mais, euh, mais je pense que la solitude, c'est la pire chose, en fait. Être seul c'est, à part quelques exceptions, mais je pense que c'est la peur de tout le monde. C'est que... On, on peut dire qu'on s'en fiche, il hein, vaut mieux être seul que mal accompagné, mais euh, on préfère tous être mal accompagné que, que seul parce que <rire> c'est horrible d'être seul en fait. Mais tu as quand même eu, toi, tu dis le courage d'enlever le masque à un moment Il euh, bah, y a des personnes qui m'ont paru plus ouvertes d'esprit. Donc euh, je me suis livrée. Puis euh, en fait, j'avais surtout peur, c'était euh, que ça finisse à, de revenir aux oreilles de mes parents. Parce que je me suis dit sinon, s'ils l'acceptent pas, je vais dehors, j'ai nulle part. Et euh... alors que du moment où je l'ai dit à mes parents et qu'ils et qu m'ont accepté je me suis dit mais au pire des cas, même s'ils me tournent le dos, je... mes parents sont là en fait. Je sais que j'avais peur de me faire harceler, je me suis fait harceler plus jeune et j'avais peur que ça recommence. Et je me suis dit en plus, je leur donnerais une raison en fait de me harceler. Et je me suis dit, bah, si Marcel, je, je sais que j'ai mes parents après et qu'ils viendront, quoi. Ils me prêter ma forte et que je suis plus seule. Et, euh, et si on m'enlève ma famille, ben, ben les amis, ça va, ça vient. Donc bon.